Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Le Saint-Amour, Amour divin, que verse en nous l'Esprit. Au ciel vers nos venus, avec joie et ferveur, s'élève nos chambres.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 C'est la puissance Puissance de Dieu Pour moi qui ai cru Chose impossible Mais Dieu l'a fait Il a condamné le péché dans la chaîne. Chose impossible Un danger C'est ça Du péché mon sauveur, tu l'as accompli mon roi. Nous sommes heureux, bénémoine Père dieu de marcher aujourd'hui avec toi, mon sauveur béni. Tu l'as accompli, chose impossible, mon roi. Mais toi tu l'as fait, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous sommes bénéficiaires de cela. Et nous sommes vraiment heureux, mon béni, Père. Un peuple qui t'appartient, sauveur un peuple qui t'est soumis à toi mon bénémoine Seigneur Jésus, libéré par toi mon bénémoine Père Dieu, nous te disons merci, merci encore pour ta présence ce soir, merci encore Père du Dieu, pour ta conduite encore ce soir mon bénémoine Père saint Dieu nous nous résistons de ta présence mon bénémoine Père saint Dieu, de ta bonté mon béni Père du Dieu, de ta consolation aussi mon bénémoine Père du Louange louons et honneur toi pour le merveille Seigneur Jésus que tu ne cesses d'accomplir encore parmi nous à nous Père Dieu, pour ton peuple encore Seigneur. Merci pour les frères et sœurs qui nous ont donnés, qui sont aussi de loin comme de près Seigneur. Tu es le gardien de nos âmes, mon bénémoine, mon Dieu. C'est lui qui prend le contrôle de nos vies, mon bénémoine, Qui conduit nos vies, mon bénémoine, Dieu. L'auteur même de ce que nous sommes, mon bénémoine, père oh Dieu. C'est toi qui nous as façonné, mon bénémoine, mon Nous sommes à toi. Tu es vraiment le grand potier, mon bénémoine, mon Et nous sommes l'argile, mon Seigneur. Donne-nous la forme qui te plaît, Seigneur, mon bénémoine, père oh Dieu. Nous voulons simplement que tu aies un comme tu le veux. Seigneur, oh Dieu, être conforme à ta pleine volonté, à toi, mon sauveur. Nous sommes à toi, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu. Agis et fais ce qui te plaît, Seigneur. Merci encore pour mon frère et ma soeur ce soir. Nos enfants, nos petits-enfants aussi, bien Père Saint-Dieu, qui soient aussi bénis, mon bénémoine. Seigneur, tous nos frères et sœurs, merci pour le témoignage, merci pour les délivrances les guérisons que tu cesses d'apporter à ton peuple, mon roi. C'est vraiment merveilleux, bénémoine Père Saint-Dieu, les choses qui sont impossibles, tu les accomplis, bénémoine Père tu es Tu es vraiment digne de l'ouange, mon sauveur. Merci pour notre sœur, merci pour tout ce que tu accomplis, Seigneur. Nous sommes vraiment consolés et heureux de pouvoir également t'appartenir. Va te servir aussi, mon bénémoine, Père saint -Dieu. Dieu, sois béni pour la présence de chacun Oh Dieu qui soit béni pour être ici en ces lieux Seigneur, merci d'avoir encore tiré encore davantage mon roi, tu le fais tu, tu agis encore, Père saint Dieu, bénis nos frères et sœurs qui sont aussi au loin Seigneur, auxquels tu as aussi accordé la grâce, voici voir ta main puissante dans leur vie Seigneur, mon Dieu c'est ton peuple à toi qui s'accroche à toi, béni, mes Pères merci parce que tu es notre Dieu, tu reviens bientôt Seigneur, et nous sommes conscients de cela, c'est pourquoi nous marchons, Père Tubissant, étant vraiment toi sûr et certain de ce que toi tu y es Seigneur, et nous préparant vraiment. dans cette Sois béni encore pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Qu'il soit béni notre Père. Qu'il soit glorifié. Nous sommes heureux de voir ce qu'il fait. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants pour sa bonté à notre endroit. Qu'il vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours des moments bénis auxquels chacun de nous veut toujours participer parce que c'est que nous le disons aussi souvent le plus beaux moments, les merveilleux moments c'est quand nous pouvons nous retrouver ensemble dans sa maison pour que nous puissions élever nos voix devant sa face parce que nous savons d'où nous a tiré effectivement aussi et ce qu'il a fait aussi pour que nous nous puissions avoir cette grâce et bénéficier de la la joie de pouvoir un jour le voir et vivre aussi dans sa présence comme effectivement que l'apôtre Paul l'a dit et ce que nous nous référons aussi souvent il dit que les souffrances du temps présent ne pourraient être comparées à la gloire donc à venir et ce que Dieu nous nous réserve aussi de l'autre côté c'est pour ça que tous ceux-là qui ont eu la grâce de pouvoir réellement passer les rideaux que les rideaux soient un peu ouverts un peu pour qu'ils puissent voir effectivement aussi au-delà ils se sont toujours accrochés à ces dieux de tout leur cœur de toute leur âme parce que ils se rendaient compte qu'effectivement que tout ce qui est dans ces bas-monde lesquels ils se trouvaient effectivement n'avait pas vraiment de valeur souvenez-vous de cet homme de Dieu, effectivement, qui euh, servait les seigneurs de tout son cœur et qui aussi aidait le peuple de Dieu à pouvoir avancer, alors ce qui se passait, c'est que l'adversaire n'était pas tellement content Vous Souvenez-vous du roi de la Syrie quand il cherchait à pouvoir combattre le peuple de Dieu à gauche et passer par là. Et Élisée disait toujours, allez par ici, parce que quand il vient par ici, lui a dit allez-y par là. Et puis soudainement, il s'est mis en colère, il dit, mais, mais qui nous trahit Comment ça se fait qu'ils connaissent nos plans quand on fait les plans ici, ils vont, ils vont de l'autre côté. Quand on fait là, ils échappent toujours. Comment est-ce possible C'est qu'il y a un traître parmi nous. Alors, le Dieu oh, roi, vie éternellement. Il n'y a pas de traître ici parmi nous. Nous sommes tous fidèles à toi. Mais ce qu'il y a en Israël, il y a un prophète. Le prophète. Non, Dieu veille sur son peuple. Et sa postérité, son héritage, en fait. Nous lui appartenons, effectivement. C'est pour ça que il ne permet pas qu'on touche à ceux qui sont à lui. Parce que vous valez beaucoup plus que vous ne l'imaginez. C'est pour ça que Dieu veille comme le grand aigle, effectivement, veille sur, sur sa couvée, effectivement. Alors quand la colère de ce roi, effectivement, dit en tout cas, si cet homme se trouve là-bas, il est l'œil qui montre, effectivement, alors il faut qu'on coupe la tête, effectivement. C'est comme ça que l'armée la d'Assyrie s'est rassemblée, effectivement, et cet homme était à deux temps. Et que là, quand on voyait, le peuple était là, puis l'armée a eu à pouvoir, effectivement aussi, encercler l'endroit. Et il était là, il était aussi là, dans cette ville, parce qu'il s'était bien renseigné. Et il savait que qu'Élisée était donc là. Voilà que Géasi, donc, son serviteur, qui était attaché à lui, lorsqu'il a regardé naturellement. Ça arrive à tout le monde. Hein. Nous sommes des hommes, effectivement, aussi. Ce qui nous trahit beaucoup plus souvent, ce sont nos yeux. Et nous voulons toujours être toujours dans les choses naturelles. Mais nous oublions que le spirituel est plus grand, plus important et plus merveilleux parce que c'est le spirituel qui domine et qui contrôle en fait le naturel. Oui, parce que tout ce que nous avons aujourd'hui... C'est merveilleux parce que quand nous pouvons regarder la Bible, comme il dit, ça c'est, a toujours été touchant. Et c'est d'une manière claire qu'il nous explique cela pour que nous puissions toujours être fortifiés et avoir toujours confiance et la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. être sûr et certain que vraiment quand il a dit une chose, nous devons nous accrocher parce que la chose arrivera toujours. Et C'est en référence avec euh, Hébreu chapitre 11, il dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et puis il nous donne les témoignages qui pour l'avoir possédé, les anciens donc ont obtenu un témoignage, nous voulons aussi avoir ça. Et puis il dit que c'est par la foi et c'est ce que nous de lire avec vous, pour que vous puissiez voir, Hébreu chapitre 11, hein, c'est ce que je crois que vous l'aimez aussi, Oui, que Dieu vous bénisse. Alors il dit, verset 3, il dit, donc Hébreu 11, verset 3, il dit donc, c'est donc par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit, vous entendez N'a pas été fait de choses visibles. Donc effectivement, que le visible que nous pouvons voir vient donc de l'invisible. Donc nous voyons que l'invisible c'est une puissance. C'est que le visible c'est simplement un résultat. Donc si nous détenons l'invisible, alors nous contrôlons... Le visible, que Dieu te bénisse. C'est pour ça que le Seigneur, notre Dieu, nous aimant tellement. Parce qu'il aime ses enfants. Il aime son peuple pour que ces enfants puissent reconnaître d'abord, et c'est sincère. Je crois que dans le livre, de, dans le psaume au chapitre 83, je pense 83 ou 82, nous pouvons le lire avec vous dans le psaume 82, je pense que euh, c'est ça. Je crois que 82 ou 83, je pense nous voulons quand même le trouver avec vous ici. Voilà, voilà c'est 82. Il dit, ici au verset 1, il dit, Dieu donc, vous y êtes Dieu donc se tient dans l'assemblée de Dieu. Vous entendez Il juge au milieu de, de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne de méchant Rendez justice aux faibles et à leurs félins. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-le de la main de méchants. Ils n'ont ni, ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Verset 6, il dit, j'avais dit, vous êtes donc des dieux. C'est pas n'importe qui, mais c'est vous. Et ça, c'est 100% la vérité. Et puis, il clarifie pour qu'on ne puisse pas avoir l'ombre d'un doute quand on dit que vous êtes des dieux. On dit non, c'est une supposition. Non, pour qu'on ne puisse pas avoir de doute dans nos pensées, il nous dit ceci. Il dit, vous êtes tous des fils du de Très-Haut. Donc, quand on est fils du Très-Haut, ce n'est pas tout le monde, en fait, quelqu'un qui est... Non, non, non, non, non, non, non, non, frère. Vous savez, tous sont la créature de Dieu, mais il y a des enfants de Dieu. Alors, si vous êtes des enfants de Dieu, eh bien, Dieu dit de vous que vous êtes des dieux. Et si vous êtes des dieux, vous avez les contrôles. Mais c'est la vérité, cela, mon frère et ma soeur. Oui, ma béni Mais c'est vrai, vous ne croyez pas, mais c'est vrai. Qu'est-ce que le Seigneur a eu à pouvoir dire à l'homme quand il a créé? Que Dieu te bénisse, ma béné C'est pour que nous comprenions la nature que nous avons. Nous sommes comme des gens, comme ces des mendiants, des pauvres, malheureux. Non, frère. Nous possédons tout. Ah, c'est sûr et certain. Frères et sœurs, nous pouvons dire au soleil, arrête-toi. La... Mais c'est la vérité, frère. Ce n'est pas seulement pour je jouer Parce que ce sont des témoignages que Dieu a eu à pouvoir aussi mettre dans les scènes d'Écriture pour que nous comprenions. Parce que je, je, je pense que vous, vous comprenez, frères et sœurs, mais je vais les lire pour que vous compreniez ce que je, je, je suis en train de pouvoir vous faire comprendre. Je vais le lire simplement pour que vous puissiez comp comprendre, effectivement, en fait, que vous puissiez comprendre que ces choses-là, c'était pour que toi et moi, nous comprenions ce que Dieu tend à pouvoir faire de nous. Parce que c'est pourquoi la Bible nous fait comprendre que la nature entière, elle soupire. Après la manifestation, parce que, vous savez, les, les, les fils de, de, de malins sont déjà là manifestés, vous connaissez, non Mais la nature n'en a pas besoin. Non, non la nature n'a rien à faire. Ils ont, ils font, effectivement, mais la nature n'a rien à faire. Elle attend simplement. Une seule chose, c'est la manifestation des Fils de Dieu. Et regardez ce que je disais tout à l'heure, pour que nous puissions comprendre que cela, vous avez tenu, dans le livre d'un Corinthien au chapitre 10, regardez très bien, un Corinthien au chapitre 10, voilà, c'est cela, Et ce qu'il nous dit, dit ici, un Corinthien au chapitre 10, cest là voilà, oui, voilà, voilà, nous lisons, c'est oui, c'est cela, oui, voilà, verset 11, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Vous y êtes Voilà, il nous dit, vous connaissez l'écriture, il nous dit ici, 11, mais ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, vous suivez, elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin de ces siècles, en fait. Vous savez, regardez très bien, frère, vous vous souvenez, dans le livre des Hébreux que nous avons lu avec vous, je pense, Hébreux 11 ou 13, je sais pas quelque part, effectivement, « Quand la Bible nous fait savoir qu'il ne pouvait pas arriver à la perfection sans nous. » Donc nous, cette génération, effectivement, que le Seigneur a eu à pouvoir choisir et mise à part, effectivement, pour le temps, parce que c'est vraiment la période la plus glorieuse, en fait, dans l'histoire. Oui, l'âge de la ici, L'âge de la faim. C'est vrai, ma bien-aimée ça. Vous vous souvenez que lorsque l'ange Gabriel est venu vers Daniel quand il a prié effectivement de tout son cœur hein, Qu'est-ce qu'il lui a dit Mais quand tu as eu donc à, commencé à pouvoir prier, donc la parole est venue, donc je suis venu pour te dire qu'il y a donc 70 ans qui sont donc fixés pour ton peuple. Vous connaissez cela, non dans Daniel au chapitre 9. Je vais quand même peut-être lire pour que vous puissiez juste avoir un peu une vision de cela. Donc, dans Daniel au chapitre 9, je pense que c'est cela. On dit que Dieu nous aide. Merci. Daniel chapitre 9, je pense que c'est cela. Oui, parce que ma Bible dit ça. Voilà. Voilà, j'avais donné verset 23, donc Daniel 9, 23. Hein, vous connaissez, vous vous souvenez, la première d'Anarius quand il a commencé à prier. Vous vous souvenez, la prière, merci beaucoup. Verset 23 dit, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Vous vous souvenez C'est pour ça qu'on dit, mon bien-aimé frère, ma précieuse sœur, vous vous souvenez, non ce n'est pas pour rien qu'on dit ça, parce qu'on aime tellement. Quand Dieu t'appelle bien-aimé, c'est que tu es vraiment bien-aimé, que tu es élu de Dieu. C'est que... que Dieu sait. Alors, il dit ici, il dit « Sois attentif donc, à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché » pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour vendre les saints des saints. Ça, c'était donc à Daniel et au temps. Daniel, effectivement, comme la Bible le dit, au moment où aussi il a prié hein, et, et, et l'ange est venu lui parler pour dire que voilà, 70 semaines ont été donc fixées pour ton peuple et ta ville, effectivement, pour terminer ce qui a pouvoir terminer. Mais regardez, frères et sœurs. Quand nous, nous nous regardons maintenant dans le plan de Dieu, parce que il s'agit du peuple de Dieu, effectivement, du peuple d'Israël. En réalité, effectivement, donc comme les saintes Écritures nous montrent, en fait, pour que nous puissions aussi euh, saisir aussi euh, la fidélité de Dieu, effectivement, à l'endroit de sa parole, effectivement, comme la Bible dit que nous sommes infidèles, donc Dieu reste fidèle malgré notre infidélité, effectivement. Donc, il restait toujours fidèle à sa parole et à ses promesses, effectivement. Il avait dit ça aussi à Abraham, nous en avons touché un mot l'autre fois ici. 400 ans plus tard, effectivement, les gens pouvaient vraiment oublier, mais Dieu se souvient. Il a dit à Moïse, je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite à Abraham, que je viendrai pour le faire sortir, effectivement, de cela. Mais regardez, frères et sœurs, comment au moment où l'ange parlait, cela, c'est des dieux qui s'adressait effectivement donc à, à Daniel. C'est Dieu, dans sa préscience, effectivement, comme on dit, il est omniscient et omnipotent. Lorsqu'il, là, cela a été déclaré, alors il savait très bien que pour que cela puisse arriver à pouvoir se faire et se terminer, il fallait qu'une génération puisse venir. Et cette génération, ce n'était pas la génération d'Israël. Mais c'est la génération qui est venue des nations. Bien sûr. Regardez très bien. Parce que vous me dites, mes frères, est-ce que c'est vrai, ce que, est vrai, est -ce que je, je prie Dieu que vous puissiez comprendre. Qu'est-ce qui nous est dit dans les saintes écritures C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endossissement. Donc c'est ce que vous voyez. Est-ce que vous comprenez Jusqu'à quand Jusqu'à ce que les Juifs rentrent non, jusqu'à ce que la totalité de païens, <rire> bien sûr que oui. Quand on parle de la totalité de païens, c'est-à-dire qu'il s'agit de l'épouse, en fait. Que les derniers puissent être touchés, convertis, baptisés cet esprit et rentrer dans le corps. Alors là, c'est terminé. C'est pour ça qu'ils seraient serait jusqu'aujourd'hui, leur dernière semaine. Donc, ils ont déjà accompli 69 semaines. Mais la dernière qui doit faire la 70 pour terminer tout n'a pas encore commencé. Mais il commence quand? Mais c'est quand l'épouse sera. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est-à-dire que dans, dans le choses de Dieu, nous ne devons pas être comme si nous louons un Dieu qui est désordonné. C'est qu'il fait des choses parce que nous, nous sommes. Dieu n'est pas en retard dans son programme, frère, et ça. Les dieux des églises, oui, mais pas les dieux de la Bible que vous et moi nous servons. C'est pourquoi nous sommes appelés à pouvoir être sérieux avec ces dieux. Parce que tout ce qu'il a promis, effectivement, il va certainement l'accomplir, mais dans le moindre détail. Même si les hommes, même si la terre ne croyait pas, je donne un exemple, effectivement, mais Dieu l'accomplira. Parce que c'est dans son plan, effectivement. et Répétez très bien, il a fait un plan merveilleux. Et ses plans s'accomplit chaque fois dans ce moindre détail Étape par étape, progression par progression. Oui, il avait dit, j'appellerai bien aimé, ce qui n'était pas bien aimé. Ça, longtemps avant. c'est dit, mais comment ça peut s'accomplir, effectivement Mais oui, progressivement, et il l'a accompli. Amen. Nous qui n'étions pas un peuple... Aujourd'hui, nous sommes un peuple. C'est merveilleux parce que Dieu, Dieu est vraiment parfait. Nous, nous sommes pas... C'est pour ça que je prie. Nous, frères et sœurs, je dit, nous, parce que vous êtes le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas comme les autres. Comme les autres peuples, effectivement, comme les autres croyants. Non, messieurs. Il est dit, j'avais dit, vous êtes des dieux vous, les fils du tout, pas tout le monde effectivement, mais vous, c'est-à-dire que tous ceux-là qui l'ont reçu à ceux qui l'ont reçu, qui croient en son effectivement, qui savent effectivement qui il est, qui n'est pas les deux ils ne croient même pas à la trinité, effectivement ils connaissent effectivement qu'il n'y a qu'un seul Dieu ils ont reçu la révélation de ce Dieu. Vous dites que Dieu leur a donné effectivement la compréhension exacte de, de sa parole. Vous êtes de cela que même si les gens ont tordu dans les saintes écritures en mettant, en ajoutant des choses qui ne sont pas conformes dans la Bible, effectivement, quand vous lisez, vous sentez, non, non, non, non, ça ne passe pas. Pourquoi Vous êtes des dieux, monsieur. C'est que la parole de Dieu est, est en vous. C'est pour ça que vous comprendrez, frère, parce que parfois vous pensez que bon, on nous ennuie. Non C'est pourquoi on dit, mieux, le Seigneur dit, mais, que la parole de Christ habite abondamment en vous. C'est la vérité, frère et soeur. N'acceptez pas les, les, les, les interprétations ou votre façon de pouvoir voir. Parce que ça va vous détruire. Mais quand vous recevez simplement ce que lui, il a dit, oh, vous serez victorieux dans tout. Des... Qu'est-ce que, peu importe l'épreuve qui peut vous arriver, frères et sœurs nous <rire> avons chanté ici, hein, chose impossible, la chose qui était vraiment impossible, impossible, c'est c'est, c'est que, c'est, c'est, c'est, à dire qu'on sait que c'est pas possible. Qu'un homme tel que nous sommes, effectivement, nous puissions être sanctifiés, être purifiés, être devenus des saints, c'est pas possible. Parce que, d'abord, notre naissance, il y a déjà notre nature, aussi mauvaise, mais qui peut changer une telle nature Pas possible Avec les sacrifices, on a essayé de faire, on a offert des taureaux, des boucs, effectivement, mais l'homme n'a pas changé. Son cœur était comme ça, il priait, bien sûr, mais son cœur était comme ça. Mauvais comme tout cœur, bien sûr que oui Il n'y a pas eu de changement de cœur, non parce que le nouveau cœur et tout ça est venu où c'est Dans la nouvelle naissance. Amen. Mais dans l'ancien, il n'avait pas expérimenté la nouvelle naissance. Donc c'est pour les gens, c'était imaginable. Ce pas possible, ce pas inconcevable. Mais Dieu l'a fait. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il l'a fait. C'est devenu possible. Amen. Nous pouvons le voir. qu'il y a des saints. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui. C'est la vérité, mon frère. Même si les gens ne croient pas. Mais vous êtes des, des, des témoins. Parce que vous y êtes. Si vous doutez, c'est votre problème. Il nous l'a dit lui-même. Et comme il le disait en la prière, que nous aimons beaucoup, sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Qui parmi vous n'aime pas la vérité, vous l'aimez et bien sûr, mon frère. Même si c'est dur, c'est difficile quand elle frappe. Oui. Seigneur, nous pleurons, mais nous l'acceptons. Parce que c'est ta parole, ta mais vérité, mais c'est vrai. Parce que les diable a été vaincu C'est vrai, mon frère Amen. Bien sûr que oui. Amen. Donc nous, nous, nous devons réaliser et surtout être reconnaissants à ces dieux. Pourquoi ce qu'il a fait effectivement pour nous Nous ne venons pas ici parce que nous voulons voir des amis Nous voulons voir des connaissances Nous, nous, nous venons ici parce que nous venons nous préparer Et nous sommes certains et nous avons l'assurance, la certitude Et ça c'est vrai qu'effectivement que un jour viendra, nous partirons Et que nous sommes aussi certains mon frère ma soeur Qu'ici c'est pas chez nous D'ailleurs, la, la question, c'est maintenant, je vous pose la question. Où est-ce que vous vous sentirez chez vous? Ici, dans ce pays, on n'est pas chez vous. Au Congo, on n'est pas chez vous. Et regardez très bien, vous pouvez faire des essais. Hein? Vous vous sentirez quand même étranger. En plus, surtout, si vous aimez le Seigneur. Toutes les lois qu'on prend sur la terre entière, c'est pour éjecter qui? Par les Congolais. Non, les Congolais sont bien. Ils vivent dans le monde de Congo, bien sûr, effectivement. Pas les Belges, non. Les Belges sont bien, ils sont bien. Dans leur pays, effectivement, ils vivent. Bien. Pas les Américains, non, ils sont bien. Non, le peuple de Dieu, c'est un peuple qui est différent. Parce qu'il dit, oui, c'est vrai. Il dit, mais ils sont disséminés dans les nations. Mais choisis, mis à part. Amen. Ce sont ceux-là qu'on déteste, mon frère. Donc que tu sois américain, si tu es américain, c'est votre premier. Quand tu es... Il n'y a, a pas un pays. Où toi, en tant qu'un chrétien, fils de Dieu, peux te sentir bien. Si c'est un chrétien là où tu es venu, ah ben oui, tu sais d'où tu viens. C'est pour ça que quand toi, tu es dans la difficulté dis notre Père qui est... Alléluia, je suis citoyen des cieux. Tu sais d'où tu viens. Non, je ne me bats pas pour ici. Non, non, non, non, non, non, non, non. Je ne me bats pour chez moi. Je vais rentrer. Seigneur, aide-moi à pouvoir avoir... À, vous savez <rire> Oh là là, que Dieu nous aide, amen. frère. Je vais avoir ces moyens-là que tu as pourvu pour rentrer chez moi. Amen, amen, amen. C'est sûr et certain. Je ne me plais nulle part. Je suis temporairement bien quand tu m'as dit ici. Je suis temporairement bien ici. Mais je vais mettre mes racines où parce que c'est vrai, il y a des gens qui disent oui, parce que... Vous savez, quand, quand on est vraiment un fils de Dieu, un chrétien, tu dois toujours te dire, je n'ai pas de chez moi. Je vais rentrer au Congo, je vais rentrer au Cameroun, je vais rentrer en, en Italie, je vais rentrer à ceci, mais Italie, c'est pas chez toi. Oui, l'Italie, c'est pas chez toi. Nous sommes temporaires quelque part. Si Dieu a ta place et qu'il n'y a pas de température, sois satisfait des temporaires qui t'a fait là. Mais tu dis, Seigneur, je, je, je, je vais rentrer comme nous le chantons. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Mais les trésors sont Quelque part là au ciel. Les anges me font signe. Je ne me sens jamais comme chez moi, dans ce monde. Vous remarquez, frères et sœurs Nous chantons des cantiques, parfois on ne pense pas. mes frères, arrêtons de pouvoir... Se dire, Ah, Seigneur, je vais me sentir ici. Où on ne se sentira pas à l'aise. Dans tout, oui, bien sûr, dans tout, on aura toujours des combats dans tout. Il y a seulement un lieu où nous pouvons nous sentir à l'aise. C'est pour ça que nous a donné les arts de l'esprit. Quand nous sommes dans ces lieux, dans le corps de Christ, nous nous sentons bien. C'est pour nous pouvons supporter beaucoup de choses sur la terre. Des injustices, des suicides, de haine, des de mépris. C'est-à-dire que tu passes quelque part, ben, il n'est pas de chez moi. Où est-ce que tu vas de chez toi Quand tu vas rentrer, par exemple, je donne un exemple. Vous qui êtes, vous êtes rentré au Congo, tu vas aller vivre... Tu vas aller vivre. C'est ah Kinshasa ce chez moi, mais non, toi tu viens de Bakung. Quand c'est du Kinshasa, moi bon, tu vas aller, toi tu es des Bakung. Tu ne peux pas vivre ici. Mais tu vas chez le Bakung, il te regarde, mais toi tu es avec un Kinshasa. Ta façon de vivre ici, où tu es où <rire> Il n'y a qu'un seul endroit. Il dit, Seigneur, aide-moi à pouvoir. Oui, c'est vrai, mon frère. Nous ne devons réfléchir différemment. On ne doit jamais réfléchir comme dans un mouvement. On fait, non, non, non, non, Ne faites jamais quand c'est si prendre décision. Vous, vous devez faire quand lui. Il vous dit, parce que nous sommes citoyens des cieux. C'est pour ça, tout ce que nous sommes, c'est pas une obligation. Si nous savons d'où nous venons et où nous allons, effectivement, et que nous vivons pour cela, effectivement. Parce que déjà, ici, sur la terre. C'est pour ça que vous avez difficile qu'on vous accepte à un endroit. Ne vous plaignez pas. Parce que. Oui, c'est vrai, mon précieux frère. Vous pouvez vous cacher. Mais votre langage. Tu veux faire comme les autres, mais ça ne va pas passer. Et toi, tu pas, Ça, c'est une chrétienne. Et puis, et puis d'ailleurs, vous pouvez remarquer quand même. Hein? Vous pouvez quand même remarquer vos frères et sœurs. Vous allez quelque part. Vous ne parlez pas à vos sœurs. Vous marchez simplement. On va voir des, des, des, des messieurs les disent, oh, ça c'est déjà du message. Tu n'as rien dit. Vraiment rien, rien, rien. Tu peux même t'habiller un peu pour dire, bon voilà, Toi, tu, tu n'es pas, tu as du message. Est-ce que tu as, tu, as mis, tu as mis les tickets derrière toi Non. Et vous êtes des étrangers. Tout ce que vous pouvez faire, c'est sûr et certain. Donc nous, nous devons savoir qui nous sommes et nous réjouir de la grâce que Dieu a fait de nous, de ce que nous ne soyons pas confondus avec le monde. Si déjà c'est du monde nous trouvent des étrangers, alors on dit gloire à toi. C'est que quand tu viendras, tu nous reconnaîtras comme étant les tiens, puisque le monde ne nous reconnaît pas. Par contre, si le monde nous reconnaissait, que nous sommes l'un d'eux, alors là, je pleurerais tous les jours. Ah, aussi, ce que moi je faisais, ça venait fais qui satisfait le monde c'est pour ça, c'est important de dire, pourquoi Parce que le diable, il est vraiment malin. Il va te mettre à pression pour que toi, tu puisses t'habiller comme le monde. Tu fasses comme le monde pour que tu fasses du bien au monde, effectivement. En fait, que le monde t'agrée, effectivement. Mais quand tu fais ça, effectivement, tu sors de la liste de Dieu. Ah ben oui, c'est sûr et certain. Or, toi, dans ta position que tu es. Pourquoi il, il vous donne des étiquettes qui brûlent Oui, toi, tu dois être vraiment. Pourquoi il vous dit ça, effectivement Parce que vous ne réalisez pas, en fait. Aussi longtemps que vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous avez une lumière qui vous encadre. Oui. Et, et les gens, quand vous passez, il y a un respect qui se dégage de vous, en fait. Vous ne réalisez pas. C'est pour ça. Ils vous regardent, ils disent rien, mais en fait, ils se disent, mais ces personnes, ils ont... Il y a quelque chose, effectivement. Mais c'est le Dieu, là, qui a fait de toi un fils et une fille, qui dit de toi que tu es Dieu. Vous savez, frères et sœurs, je crois l'avoir dit aussi ici, hein, et comme la Bible le dit, puis nous allons prier. C'est parce que euh, nous n'utilisons pas vraiment ce que Dieu nous a donné. Nous avons le pouvoir. Cherchez, je vous le répète ici toujours. Hein, nous avons le pouvoir. Mais le grand problème, c'est quoi C'est la peur qui est en vous. Et aussi, l'incrédulité qui se manifeste, en fait. Où vous vous dites, mais est-ce que cela est possible et, et pourtant, vous oubliez, nous oublions tous, qu'effectivement, c'est ce que le Maître nous dit toujours. Et il nous dit que tout est possible. Ah, quand on dit tout, rien n'est exclu Amen, amen. que Dieu vous bénisse j'ai entendu cela quand on dit tout donc rien n'est exclu c'est à dire que même je crois que c'est mon grand ici qui a dit l'autre fois dans la prière je crois que c'était le dimanche il dit, mais, il dit mais tu changes même de loi <rire> pour toi une personne dans un pays on peut changer la loi pour toi. Mais pourtant, vous doutez. Vous dites oh comment c'est possible que comment c'est possible que il puisse quand même parce qu'il faut d'abord que les décrets soient pris et puis les sénats, les ceci, on va discuter sur la, mais c'est -ce pas comme ça. N'est-ce pas comme ça, c'est comme ça non. Je suis et certain. Mais vous et moi, vous dites que le Seigneur notre Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Il est omniscient, omnipotent. N'est-ce pas vrai Amen. Vous chantez avec moi les, les livres du psaume 139. Hein? Tous les jours de ma vie étaient inscrits avant qu'aucun d'eux... Donc toi, tu sais quand même qu'avant que tu t'asseilles là, là, cet endroit où tu es assis, avant que ces jours-là ne soient, tu n'étais même pas conçu les seins de ta mère. Mais Dieu savait que tu t'assierais là. Donc c'est Dieu-là. Il n'est pas un gamin il savait qu'à telle période, à tel moment, tu auras besoin des changements. Donc, il avait déjà ordonné cela. Et pendant ce temps que tu es là, les gens travaillent là-dedans. Eh bien oui, mon frère et ma soeur. Bien sûr, parce qu'il savait. savait. Il dispose des circonstances, de tout, avant même que ça te monte à la pensée. Il savait. Le problème, c'est que nous limitons Dieu avec les yeux, avec les pensées bien limitées. Non, ne faites pas cela. Il est illimité. Donc c'est pour dire que mon frère et ma soeur, ton problème que tu trouves insolutionnable, avant même que ta mère vienne dans la vie, que ton père même puisse exister, ces problème là Dieu savait que dans ta vie à toi, ça serait là. Donc la solution, il avait déjà ordonné la solution. Croyez-le, c'est la vérité à 100%. Quand il a choisi Abraham Ne savait-il pas que Sarah était stérile Gloire à Jésus Donc avant qu'Abraham soit même choisi comme ça appelait Dieu avait déjà réglé son problème De sa postérité Bien sûr que oui Bien sûr que oui, que Dieu te bénisse ma bien-aimée C'est 100% la vérité Vous êtes des dieux Donc tout ce qui peut vous arriver Dieu savait cela Donc peu importe la taille du problème Peu importe la taille du problème La solution tu l'as déjà Alléluia Notre Dieu est grand C'est pour ça qu'on dit il est le grand Dieu Alléluia quand je contemple les cieux, ouvre tes mains. Oui, monsieur, oui, madame, il demeure Dieu. Lève-nous. Tendre Père et précieux, sauveur, Maître béni, nous sommes vraiment concernés par ce que toi tu es, ce que toi tu fais, Seigneur. Nous ne sommes que des hommes, nous te limitons, Seigneur, et nous cherchons à farfouiller à gauche et à droite, mon bien-aimé Père Saint, alors que tu as dit, « chercher premièrement, le royaume des cieux et sa justice. » Et toutes ces offres sont données par-dessus, Père. Nous croyons de tout notre cœur. Nous sommes un peuple qui t'appartient, Seigneur. Jamais tu n'as abandonné ceux qui sont à toi. Jamais tu n'as délaissé, béné-même, sans Dieu. Tu ne laisses pas, Patibissant, Dieu un Dieu qui a un cœur fermé, béné-même, Quand tu vois ton fils, sans souffrir, ta fille souffrir, Seigneur. Oh Dieu, tu es le Dieu qui a dit, « Tu ne laisseras pas tenter, au dernier force, béné du tu ne permettras pas cela. » Oh Dieu, avec l'attente, avec le poids, bénéfice, Dieu, la porte est ouverte aussi, Père oh Dieu. Tu le fais, mon bénéfice, nous sommes heureux, mon bénéfice, Père bissant. Israël a bénéficié, Israël a eu à pouvoir la voir, bénéfice, pâtit, Avant même qu'il entre dans l'esclavage, mon bénéfice, pâtit, Avant même qu'il soit sorti des reins d'Abraham, mon bénéfice, pâtit, Tu avais déjà annoncé la parole, qu'ils seront asservis, qu'ils sortiront avec des richesses, pâtit, Parce que toi, tu l'avais déjà vu, Seigneur. Tu es réellement notre Dieu, mon pâtit, Réveille-nous encore, mon roi, que nous puissions comprendre, mon bébé Père, que nous avons tout en Christ, notre Seigneur. Nous te disons merci parce que tu as dit tout est accompli. Tu as accompli l'histoire, mon bébé Père, tu as accompli l'écriture, mon bénémoine Père, Saint Dieu. Et nous sommes heureux parce que ton épouse a été tirée de toi, mon bénémoine Père, Elle sera et elle est parfaite, mon bénémoine Père, Il y est principe, mon roi, l'œuvre a déjà été accomplie, mon bébé Père, Saint Dieu. Aide-nous à demeurer en toi dans la foi, mon bénémoine Père nous te disons encore merci pour au séjour béni, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. La grâce et la joie de pouvoir réellement te servir, Seigneur. Nous ne réalisons pas, béni aimé Père Saint-Dieu, mais tu as déjà tout préparé d'avance pour nous, mon bien-aimé Seigneur, afin que nous puissions en bénéficier, mon roi. Tu demandes simplement l'obéissance et la foi, et de mes saint Dieu attaché à toi, de tout notre cœur est aimé par dessus tout, mon sauveur. Merci pour ta bonté, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te diserons merci, Père Saint-Dieu, parce que tu es la solution à, à tous nos problèmes, mon Soutiens mon frère et soutiens aussi ma soeur, mon bénémoine pate bisons Ramène-nous simplement à pouvoir t'obéir, mon roi. après pate serrez ta part dans notre cœur, mon bénémoine, pate Et à continuer la marche avec toi. Ce soir, nous voulons te dire merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu es en train de pouvoir faire. Merci pour ce que tu feras encore demain, mon Père Saint-Dieu. Merci encore ce que tu feras encore le lendemain, Seigneur. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Tu connais notre amour, tu connais notre désir pour ce. La pas du Père du Saint, tu es le Dieu qui agit et qui agira encore. Pour notre bien, qui est pour ta parole à toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Sois glorifié encore ce soir. Merci pour ce que tu fais. Bénis ton peuple, Père. Fortifie chacun de nous, Père. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais, mon Père Saint. Louange et honneur à toi. Merci. Merci. Louange à toi. Merci. Béni soit ton Seigneur. Ok, merci sauveur, Garde mon frère et garde ma soeur. Nous sommes concernés par ce que tu fais. Nous te disons merci. Fortifie chacun d'eux. Les requêtes ont été présentées un temps, Père. Et exauce nos bénémoine, Père Saint-Dieu. Oui. Nous sommes à toi et nous sommes ton peuple, le troupeau de ton pâturage, que ta main puissante et glorieuse conduise, mon béni, Père Saint-Dieu. Merci, merci pour ce que tu fais. Merci. Louange et honneur à toi. Merci Père. Merci pour ta bonté. Nous t'aimons. Bénis mes frères, bénis mes soeurs. Pardonne soutiens, fortifie, garde les personnes Dieu. Tu connais les diables, comment ils cherchent à pouvoir les détruire parce qu'ils sont à toi, tu les as choisis. Je prie pour que tu les gardes, tu les protèges. Sois béni. Merci pour ce que tu fais pour nous. À toi la gloire, l'honneur la puissance. Au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu vous bénisse richement. Vous connaissez ce cantique bien grand. Je connais un guide infaillible. Cap thank you. Merci mon grand. Merci.